Comment découvrir son timbre de voix Alors voilà une question qui je pense va intéresser beaucoup de monde parce que je reçois souvent la question. Salut c'est Antoine, ton coach vocal Juste avant de démarrer, n'oublie pas de récupérer ton cadeau en cliquant juste en dessous, tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et de chanteurs qui l'ont fait avant toi et qui ont bénéficié de mes conseils. Dernière chose, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les semaines les nouveaux exercices que nous publions sur cette chaîne.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 canapé et ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.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 à chanter sans trop te poser de questions et voir quel est le, le son qui sort. Et euh, n'hésite ben, pas à dire en commentaire ce que ça t'aura apporté de faire cet exercice. Alors pour terminer, eh n'oublie pas de télécharger ton cadeau, tu cliques dans la description ci-dessous, tu peux cliquer sur le côté aussi, il y a d'autres vidéos, il y a plein plein plein, il y a plus d'une centaine d'exercices sur cette chaîne pour t'aider, je te dis à très bientôt, ciao